S'allumer, on dirait c'est la batterie. C'est oh, à refuser, c'est refuser, c'est demander de laisser tomber ton téléphone c'est la batterie. Laisse tomber, c'est ça, mais ça, va, ça va prendre. C'est la batterie qui plutôt un autre téléphone, pour Je suis là. C'est pas lui qui a la maison. C'est à lui la maison et la voiture. C'est le gaïman. C'est le C'est gaï gaïman. C'est gaï Il gagne. Oh, mais tu oublies de quoi aussi. Tu sais que c'est gaï fait Il a tout ça. Mais tu n'es pas parti à le voir pour le faire. Non, on va toi aussi. Est-ce que moi, il ne faut pas faire gaï. Tu sais, moi, je peux faire gaï. et si je fais gaï je veux cahier plus que lui. Ah. Mais je ne veux pas faire ça. Fais-le alors. Non, je ne peux pas. Faut le faire. Tu sais ce que lui fait pour avoir de l'argent comme ça? Moi, je ne sais pas, toi tu sais. Ah. moi je ne veux pas faire ce que lui fait. là. Qu'est-ce euh, qu'il fait Il fait cahier. Mmh. Et il tue l'enfant des gens. -ci. Et tu vois, il ne dormait pas la nuit. Comment Jamais si il pas C'est ça, il a fait. Il te dit Il ne dormait pas la nuit. Mmh. Il te dis, à mon dormait je me nuit. Mmh. Si c'est ça, moi je ne viendrai plus. On est en danger dans ce quartier. Je ne viendrai plus. Si y a des nous n'allons que... y a des gens si, qui, qui, qui tuent les gens, je dans mon là. Je ne viendrai plus. plus. Mes enfants aussi deviennent. Non, Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Oui. Les femmes avec gros fesses, les gens ont mis dans la voiture, maintenant ils sont partis. Tu as vu une comme ça, tu fuis. Et après t'as pouddique, <rire> il a mis aussi. <rire> ah, C'est grave. Ouais, Elise, comment tu vas? Je vais bien toi. Ah, je vais bien aussi. La belle demoiselle d'Abyss, t'es sorti. Il a eu une Abyss. Il était avec moi le matin. Mais il est sorti, il m'a même pas dit, il n'arrive pas. Allez, allez. Aujourd'hui, on a son numéro depuis le matin, mais ça ne marche pas. Oh, oh, oh, oh. Son téléphone est gâté. Tu vas te mettre. Tu, tu veux le voir ça mmh. Reviens le soir. Le soir, C'est oui. le premier. Tu seras là. D'accord. Ok, merci de En fait, moi, je suis du quartier, moi c'est à je dans le quartier. Oui, j'habite, juste à côté là à et j'aime mieux avec vous. du quartier, et quand vous voit vraiment, j'ai envie d'être même Mais je peux commencer aujourd'hui, Je peux commencer même votre voiture. Abyss. Attends, on va se voir demain. demain. C'est toi je vois comme ça Non, on mais on va se voir demain. Je suis là pour travailler demain. Quel travail toi si tu veux commencer Gaï, c'est ça Non jamais. Comment faire Gaï Moi je t'ai parlé. Qu qui t'a parlé de Gaï ici Toi si tu veux commencer pas tuer les gens comme ce monsieur. Non mais Moi je suis là pour travailler. C'est pas lui qui. C'est pas toi qui m'as dit que le monsieur a fait Taïman, manque qu'il tue les, les enfants dans le quartier. Mais, mais, mais, mais il, a... il a même dit que vous a fait gris de nous. Les de <coughs> <s 'en coughs> on beaucoup... Bon les hommes vous nous ça merde. Vous non. on non. Est... Non est... non. Est... Non est... non. Non non. Non Monsieur, il mange. Moi, je suis là, moi je sais du Le travail. Les gens se battent, il, il a déjà donné quelque mais. chose. Vous a déjà donné quelque chose. Toto, arrête, de, ah, de m'attirer sur mon compte comme ça. Moi, je sais du ah. travail, monsieur. Moi, moi je sais, je suis là pour travailler, monsieur. Puis que... non, monsieur, ah, monsieur en, on se bat, dimanche dans la vie pour pour gagner notre vie. Vous êtes là, pour êtes la ici. Non, monsieur, moi je veux travailler. Lui Il mange, c'est les gens. Moi, je m'attire. Tu, tu vois dans quoi tu m'as mis maintenant? Moi, je suis tout fait là, pour gagner du travail, mais bon, voilà dans quoi tu m'as mis maintenant? Le travail? C'est pas toi, mais tu m'as dit qu'il Si les gars manquent, c'est ton problème. L'homme eh noir. Ciao, bon. Il